Qui est Elizabeth Smith que l'on appelle communément Libby Il s'agit de l'une des survivantes de la queue de l'avion. Plutôt réservée au sujet de sa vie, elle dira tout de même qu'elle était mariée à un certain David, un passionné de navigation. Son bateau, Elizabeth, nommé en hommage à Libby, sera offert à Desmond après sa mort. On sait qu'elle a passé un moment dans l'hôpital psychiatrique de Santa Rosa, mais nous ne savons pas pourquoi. Le fait qu'elle prenne le vol 815 est aussi un mystère et Libby est le seul personnage dont nous ne savons pas la raison de sa présence en Australie. Elle sera tuée par Michael en fin de saison 2, gardant avec elle les pièces manquantes de son histoire. Selon Lindelof, nous devions connaître son histoire durant la saison 3 par l'intermédiaire de flashbacks d'autres personnages, mais ce projet ne vit jamais le jour. La grève des scénaristes annulera son épisode en saison 4 et l'actrice ne sera pas disponible en saison 5. Les showrunners déclarent alors pourtant, pendant la saison 5, que le destin de Libby est résolu. Résolu Résolu Est-ce un mensonge ou est-ce que réellement des indices sur son histoire peuvent être trouvés dans la série Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de découvrir dans ce nouvel épisode de Station 7. « Avez-vous déjà remarqué que Libby change de coiffure à chaque fois que nous la voyons C'est peut-être rien, hein, mais ça pourrait aussi très bien être un indice sur son identité. Et puisqu'il faut bien commencer les recherches quelque part, eh bien je décide de commencer par là. Ce changement d'apparence pourrait être un signe que Libby change régulièrement d'identité, pourquoi pas Et peut-être ne s'appelle-t-elle même pas Elisabeth On commence bien dans The Lost Experience, nous voyons les photos de tous les membres du conseil d'administration de la Fondation ANSO. Tous sauf une, une certaine Lydie Wales. Lydie Libby Lady, Libby bon, Je vais mettre ça un peu de côté pour l'instant, j'ai peur de faire fausse route. Mais l'idée qu'elle change d'identité et qu'elle fasse partie d'une organisation m'interpelle. Peut-être que le fait qu'elle rencontre Desmond n'est pas une coïncidence. Peut-être l'espionnait-elle. Peut-être n'a-t-elle jamais été malade et qu'elle surveillait en fait Hurley à l'hôpital. C'est vrai que quand on y pense, c'est un peu étrange qu'elle ait rencontré Desmond et Hurley, deux héros de la série. Un peu bizarre. D'ailleurs, elle dit bien à nos héros qu'elle était psychologue. Alors soit elle ment, puisqu'on la voit être patiente à Santa Rosa, soit elle dit la vérité, c'est justement grâce à son expérience de psychologue qu'elle a pu se faire passer pour une malade et ainsi s'infiltrer à Santa Rosa. Ok... Très bien, mais dans quel but Surveiller Hurley me semble assez étrange, puisqu'à ce moment-là, il n'a rien fait d'exceptionnel. À moins que, si Libby est bien un membre de la fondation Hanso, elle soit tombée sur la photo de 1977 et décide donc d'enquêter sur Hurley. Mais le lien libby lydie repose vraiment sur rien et je préfère pas aller dans cette direction. Elle dit à Desmond que son mari s'appelle David. Est-ce qu'on ne pourrait pas relier ce nom à un autre personnage de la série, un personnage qu'on aurait déjà vu Après tout, tout est toujours plus ou moins lié dans Lost, alors pourquoi pas Alors, on a le fils de Jack dans les Flash Sideways, ou le père de Hurley, qui s'appelle aussi David... Inutile de dire que ça ne mène nulle part, on a bien aussi ce gars-là que Sawyer arnaque dans la première saison et qui s'appelle David, mais là encore, ça ne mène à rien. Peut-être ment elle sur son mari, de toute manière. Elle aurait sorti un nom au hasard à Desmond, et voilà. En plus, le deuxième prénom de Desmond est David, Desmond David Hume. David aurait pu être le premier nom qui lui soit passé dans le crâne en lui répondant. Si je récapitule, Libby serait donc une espionne d'une organisation qui mentirait sur son nom et s'inventerait un mari. Mais pourquoi faire Pour donner son bateau à Desmond Mais pourquoi faire En plus, comme par hasard, c'est exactement le genre de bateau qui est autorisé dans la course de Widmore. Comme par hasard. À moins que ce ne soit pas du hasard. Est-il possible que Libby soit une espionne de Widmore qui fait en sorte que Desmond se rende sur l'île La coiffure, le mensonge, le bateau... Je crois que tout commence à s'assembler. Mais pourquoi espionner Hurley Widmore était banni avant même que les autres ne prennent d'armes à d'Armaville et donc il n'a jamais pu voir la photo d'Hurley. On ne sait pas ce que faisait Libye à l'hôpital Psy, et on ne sait pas ce qu'elle faisait en Australie. Quel est le lien entre les deux Quel est le lien entre Santa Rosa et l'Australie Quel est le lien entre l'hôpital Psy et l'Australie Oh mon dieu, Léonard C'est Léonard qui dit à Hurley que pour comprendre les nombres, il faut qu'il aille en Australie. Et si Libby enquêtait sur Léonard Et pas sur Hurley. Sur Léonard, pour Winmore qui veut retrouver l'île. Et que ce sont les nombres qui l'ont conduit en Australie, tout comme Hurley. L'idée est très séduisante. Elle répondrait à « Pourquoi Libby a donné son bateau Pourquoi Libby change de coiffure Pourquoi Libby était à Santa Rosa Pourquoi Libby était en Australie ?» D'ailleurs, je ne suis pas du tout le seul à avoir fait ce genre de recherche. Sur beaucoup de forums, beaucoup, comme moi, arrivent à la même conclusion. Et si le passé mystérieux de Libby, d'espionne pour Widmore, c'était ça, ce que les showrunners avaient prévu de raconter ça aurait été tellement intéressant Beaucoup plus intéressant que Libby qui aide Hurley avec son ami imaginaire Dave. D'ailleurs, ça m'a toujours paru étrange, cette histoire avec Dave. Genre Hurley, un ami imaginaire qui veut le tuer. En plus, on comprendra par la suite que Hurley voit les morts. Alors, toute cette histoire avec Dave, franchement, tu sangles les showrunners. savaient pas du tout où ils voulaient aller avec ça. Non mais sans déconner, quoi. <rire> Dave. Dave. Je crois que les showrunners savaient en fait exactement où ils allaient avec ça. Oubliez toute la théorie de Libby, espionne, hein. oubliez ça. Et si Libby était dans un hôpital psychiatrique Parce qu'elle était hantée par son mari. Son mari, David, existerait bien Dave pourrait être le diminutif de David, et Dave serait donc le premier fantôme qu'aurait vu Hurley. Peut-être que c'est ça qu'on devait avoir dans la saison 3 et que c'est ça qui allait nous mener à la révélation que Hurley voit les morts, plutôt que ça pop d'un coup en saison 4 sans raison. Ceci explique aussi pourquoi Dave veut tuer Hurley, car Libby, son ex-femme donc, a des sentiments pour Hurley. Putain mais oui, tout prend sens En plus, Dave est à l'hôpital psy, quand Libby est là et il apparaît sur l'île quand justement Hurley et Libby commencent à se rapprocher. Mais oui, c'est la théorie la plus crédible, la plus cohérente, la plus satisfaisante que j'ai jamais entendue Carlton Cuse, le lien entre Dave et David, son père était complètement intentionnel. Je veux dire que, basiquement, nous voulions que Hurley imagine un ami et avoir cela enveloppé dans sa relation non résolue avec son père. C'est donc pourquoi son ami imaginaire s'appelle Dave. Damon Lindelof, pour l'ex de Libby, c'est un tout différent David, que nous verrons ou pas dans le futur. Quoi